Parfois, je me demande si elle est à moi, à ma tête. Eh bien, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Eh oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, bonsoir mes amis. Et je laisse la parole à mon maître, Roger. Bon, le double décimètre, euh, Roger, annonce donc l'émission Radar numéro 58 du jeudi 20 septembre 2018, intitulée Grève générale de Gaulle, alors bien sûr, de Gaulle avec un seul L et, et non de Gaulle, euh, avec deux L, euh, donc la de Gaulle, la Gaulle. vu qu'il y a des abrutis de souche qui osent ah. parler euh, de, Ga de Gaulois et de je ne sais plus quoi, enfin... Le, le, le petit branleur qui est à l'Elysée. Donc, nous, grève générale. Grève générale, pourquoi Parce qu'il y a un appel à la grève générale pour le 9 octobre 2018. Et c'est vrai que si vous vous écoutez ou vous regardez les médias de masse ou si vous lisez la, la, la presse hebdomadaire ou quotidienne, euh, ça ne fait pas les gros titres, cet appel à la grève générale pour le 9 octobre 2018. Grève générale, tu peux nous expliquer. Alors, grève générale, alors, soi-disant. Les, les partis Le politiques et les rares qui en parlent parlent d'une journée d'action. Non, il s'agit de démarrer une grève générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018. C'est très différent. Donc, on on bloque le pays jusqu'à ce qu'on ait viré les criminels crapules tant que ceux qui sont à l'Elysée à Matignon mais aussi qu'on ait fait dissoudre les deux assemblées donc le Sénat et l'Assemblée nationale avec tous ces branleurs qui votent comme un seul homme pour nous faire bouffer du glyphosate alors que, euh, bah, que l'Union européenne qui s'est imposée à nous depuis le 25 mai 2005 contre notre vote référendaire nous est imposé encore pour 5 ans de nous empoisonner au glyphosate, ouais, c'est son problème, déplante, mais par contre que, que des gens de viande, qui sous, osent se prétendre députés à l'Assemblée Nationale contre la vie de plus de, je dirais, presque 9 Français sur 10 veulent nous faire rebouffer du glyphosate et veulent laisser euh, des, des exploitants agricoles crever d'être obligés par les banques d'utiliser euh, des pesticides, alors ça, ça dépasse un peu tout parce que là, carrément, il ne s'agit plus, il s'agit carrément de défendre nos vies, de défendre notre santé, ce on n'est on est, est pas au portefeuille qu'on a attaqué. Moi, j'avais un ami syndicaliste que je vais appeler tout à l'heure Philippe Billard donc qui, qui, euh, qui est emblématique dans la sous-traitance du nucléaire et lui son discours c'est bien là c'est-à-dire que grève générale mais pourquoi on n'est pas là pour réclamer euh, des emplois on n'est pas là pour réclamer euh, du pouvoir d'achat on va être là pour dire euh, qu'il y a des secteurs et des filières dans lesquelles on ne doit plus travailler parce que pour le travailleur, ça correspond à une condamnation à mort, à, bref, à plus ou moins brève échéance. Donc toutes les entreprises qui travaillent de l'amiante, toutes les entreprises qui travaillent autour du nucléaire, donc les radionucléides, de la mine jusqu'au stockage des déchets, eh bien ces, ces, ces entreprises... Nous avons un euh, appel. Voilà, non, c'est pas un appel. Ces, ces, ces entreprises, euh, il faut que les, les syndicalistes et les gens qui défendent les intérêts des travailleurs disent voilà, votre vie est en danger, donc ben, ces secteurs d'activité, doivent être reconvertis, euh, ces gens-là euh, doivent être classés, ils doivent, ils doivent conserver, on doit avoir des revenus, donc peut-être même abolir le salariat. Et donc j'en profite, on est parti euh, sur les chapeaux de roue. Donc, euh, on n'oublie pas non plus que notre émission Radar numéro 42, intitulée euh, Légitime Défiance, du 15 mars 2008, eh ben, elle est toujours portée disparue. Parce qu'effectivement, quand on parle des suicidés de la Ve République euh, et de mouvements euh, nationalistes et fascistes type euh, Rassemblement National ou euh, France Insoumise, eh bien, euh, euh, Facebook France a vite fait de, de, de, de, de vous censurer. Donc, cette émission a été très intéressante et on espère bien un jour récupérer le fichier de la vidéo de notre émission numéro 42 et là donc Portez je disparais. oui là la, la première personne à qui j'envoie je je, un petit sms à notre ami Pierre Mérachkovski qui peut pas être là avec nous mais qui va intervenir euh, au téléphone donc voilà je lui envoie un petit c'est parti j'envoie un petit sms pour que tu que... peux nous parler de ce qu'on a fait juste avant alors juste avant de venir c'est très en rapport avec ce dont on parle actuellement et bien comme toutes les comme toutes les semaines comme toutes les semaines comme tous les jeudis de 19h à 20h et bien euh, nous avons dit clairement que nos emplois ne valent pas leur vie parce qu'il ne faut pas oublier que euh, si actuellement ils ne sont plus que trois vu que amjad a été décapité puis euh, son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017, et donc il en reste trois dans les geôles d'Arabie Saoudite, les grands amis et les alliés euh, de, de la criminelle, criminelle crapule Emmanuel Macron, et bien euh, ces trois jeunes qui sont dans le couloir de la mort, sont dans le couloir de la mort parce que les entreprises d'armement françaises signent des contrats juteux, avec une dictature confessionnelle qui agresse le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, avec des armes françaises au mépris du droit international et de la Convention de Genève. Donc moi, j'espère que le prince Mohamed Salman al-Saoud ainsi qu'Emmanuel Macron seront convoqués au tribunal pénal international pour répondre de crimes contre l'humanité euh, tout simplement, voilà. Donc, euh, derrière notre révolution non violente, derrière le fait que les Français vont entrer en grève générale interprofessionnelle pour mettre à bas euh, tous ces gens qui sont en train de, de nous tuer, cest de nous voler euh, comme à la corne d'un bois. Euh, je peux dire euh, bonjour à Tony qui si nous regarde, il est en ligne. Voilà, donc, euh, je dis bonjour à Tony, je dis bonjour à Fatima si, si elle nous regarde. Donc, aujourd'hui. Euh, J'attends parce que Pierre va, va certainement nous appeler d'un moment à l'autre, et dans ce cas-là, je lui laisserai la parole, mais aujourd'hui, on dénonce justement, euh, et on dit aux, aux travailleurs salariés des entreprises de l'armement, euh, changez d'entreprise, il vaut mieux... Il, il vaut mieux euh, ceux, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas de, de, de, de famille à charge, qu'ils essayent de se reconvertir, qu'ils se barrent de là. Pareil pour ceux qui, qui travaillent dans l'industrie nucléaire. Euh, pareil pour, pour les pauvres agriculteurs, je sais pas, qui, qui passent au bio, qu'ils arrêtent de s'empoisonner avec du glyphosate. avec euh, et, Ça rend les plantes et, malades, ça rend les animaux malades, et ça, tue, et ça rend les humains et malades. Attends, attends il y a énormément d'exploitants agricoles. Euh, qui, y, je sais qu'il y a des types de cancers qui ont des survenus de 70% plus grande que pour tous les autres métiers parmi les agriculteurs, justement à cause de l'emploi des pesticides. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, euh, il n'y a que des victimes il n'y a que des victimes de, de, de cette boinfrerie industrielle et de ce monde de la surconsommation de la production. Donc s'il y a une grève générale, c'est aussi pour que les gens dans les entreprises euh, élisent des comités qui dirigent les entreprises pour que enfin les travailleurs décident de ce qu'ils produisent et de comment ils le produisent. Et je dirais même en, en, en quelle quantité ils le produisent. Donc c'est vraiment essayer d'instaurer euh, simplement la démocratie au sein de ce qui n'est pas démocratique, c'est-à-dire les entreprises privées et notamment aussi l'armée de métier. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir à une défense civile et en finir de l'armée de métier pour réellement euh, défendre les, les territoires. Et actuellement, il faut les défendre contre quoi Contre la rapacité de transnationales. C'est-à-dire que les, la loi, la, les lois minières ont été changées. Il y a, il y a des gens qui espèrent pouvoir ouvrir des mines d'or, ouvrir des mines de tungstène, et euh, en France, c'est pas ailleurs, en France, là actuellement, euh, euh, dans le Béarn, euh, ils ont fait une opération pour bloquer, euh, euh, pour, pour, pour bloquer une nationale, donc, euh, euh, d'ailleurs, je, je, je suis en train de chercher, voilà, dans la vallée dans d'asme, hier, 19 septembre 2018, il y a 20 manifestants, qui, aux alentours de 15 heures, ont fait une opération escargot sur la route nationale 134, donc entre, entre uh, Escout et Oloron. Donc il uh, y avait, uh, Aïla Pététain, voilà, il y avait des gens que nous connaissons, les, les, les actifs dans la vallée Aspes. et le même jour, le même jour, donc on va parler justement de grève générale. Pourquoi une grève À Malvésie, donc dans une installation Orano, euh, parce que c'est ex Areva, donc Orano, eh bien il y a eu euh, un départ de feu. Alors un départ de feu, euh, normalement avec euh, une détonation sur un fût d'oxyde, mais d'oxyde de quoi D'oxyde d'uranium, parce qu'il faut bien voir que l'uranium, il est pyrophorique, c'est-à-dire qu'un euh, coût, peut déclencher un, un allumage instantané de l'uranium c'est ce qui s'est produit donc il y a deux travailleurs qui à l'ouverture d'un fût euh, ont été exposés euh, aux radiations et à un début d'incendie du fût et qu'est-ce que nous explique euh, l'entreprise Orano c'est que ce début d'incendie n'a eu strictement aucune conséquence ni pour les travailleurs ni pour l'environnement c'est sûr que si vous faites cramer chez vous de l'oxyde d'uranium et eh ben il y a peu de, de chances que vous empoisonniez les voisins et que vous vous empoisonniez, c est, c est, il faut arrêter les bêtises donc aujourd'hui on a bien des industriels criminels qui mettent en danger non seulement la vie des travailleurs mais aussi la vie des populations c'est à dire que quand on va avoir Philippe Billard tout à l'heure il va pouvoir expliquer lui quand il intervient dans combien de temps, ben, je, quand, quand je l'appellerai là j'attends que, que notre ami euh, Pierre Merechkovski appelle sur mon portable pour le, pour le pour, pour, pour le, pour le passer, euh, sinon euh, moi je vais, je, je vais appeler euh, Philippe Billard, mais je, je crois que, tu voulais, de, de, que, que de... tu voulais intervenir, donc ouais. je te passe le micro. Euh, Bruno. Vas-y. Mmh. Euh, voilà. euh, donc en fait, là je vais vous faire la lecture donc, de… Non, je parle voilà. bien ouais. fort. Pardon. Je vais vous faire la lecture de ce qui s'était passé en mars 2016, euh, alors que moi j'étais à Lyon. À l'époque, c'était le contexte nuit debout contre la loi travail, voilà. C'était surtout le contexte d'une générale contre la loi travail. Donc, euh, ce sont des retranscriptions d'échanges de, qui a pu y avoir euh, justement à cette époque-là. Donc, réponse faite par Clément G. Dans... saturé. Euh, Qu'est-ce que je fais Tu fais plus tard. Putain. Ouais. Donc, réponse faite par Clément dans une discussion. Renato, désolé de vous contredire, mais là, vous avez montré les limites de la lutte militante et syndicaliste. Depuis combien d'années un gouvernement n'a-t-il pas reculé face à la pression de la rue Question. Quand les syndicats eux-mêmes se tirent dans les pattes en allant signer dans le dos de l'autre, euh, CFDT et FO contre CGT dans la lutte des intermittents. Quand les syndicats sont à l'opposé des intérêts des salariés et, foutent complètement de, et se foutent complètement de leurs revendications continentales, smart, etc. Aujourd'hui, les syndicats ne représentent plus personne mais sont les seuls à pouvoir discuter avec le patronat. Tout est verrouillé. À l'heure d'Internet, des pétitions en ligne, des vidéos de Youtubers, des sites rassemblant des idées neuves, on en est encore à savoir si on va garder les privilèges de certains alors que le privé n'a rien. Les négociations sont faites de telle sorte que les syndicats bradent les intermittents pour conserver les intérimaires. Dans quel monde vivez-vous La lutte syndicale est morte, vive la lutte populaire Perso à Lyon, je suis arrivé à 14h à Bellecourt, j'ai marché jusqu'à Jean Massé à 15h et là tout le monde s'était barré. Je suis rentré très déçu par ce mouvement inutile et encore une fois loin, très loin de mes attentes. J'ai attendu un camion syndicaliste qui pendant une heure non-stop a crié Cette loi, on n'en veut pas, waouh, c'est super je préfère qu'on occupe les places, qu'on soit dehors, qu'on emmerde le gouvernement et pas les voitures des gens qui vont au travail. On bloque les entreprises du CAC 40 et pas les lignes de TCL, ce qui bloque uniquement ceux qui n'ont pas les moyens de se déclasser autrement. Je préfère qu'on parle d'une même voie et non d'une voie militante et rétrograde. Bref, vous avez vo fait votre temps, vos recommandations sont désuètes et rétrogrades. Une autre forme de lutte va se faire, moi, ce qui me fait plus peur, c'est de voir des gamins de 20 ans tenir le même discours que vous 40 ans après, et là on se dit que le formatage est encore bien là. Alors laissez-les faire comme ils le sentent, et arrêtez de nous assommer de vos conseils prudents et démoralisants. Je suis vraiment désolé de, de m'en prendre à vous, vous n'êtes certainement pas la cause ni l'effet de tout ça, mais comme vous avez pris le parti de vous pos positionner dans ce sens, je me permets de vous reprendre et d'argumenter. Alors renverser un gouvernement pour alors non. renverser un gouvernement pour mettre ah ça me... non mais le truc qui se tac pour mettre qui à la place c'est bien ça le problème de fond j'ai toujours aimé ce discours faut renverser le gouvernement faut faire la révolution etc mais on met qui toi ton pote tes amis une structure élue, un dictateur, c'est quoi la solution derrière Et comment on y arrive En envoyant des chars Non, je le maintiens. Aujourd'hui, les syndicats sont largués et ne veulent pas écouter les travailleurs. Ils veulent quoi les travailleurs hein ah bah ouais, ils veulent des heures subes, du travail le dimanche, plus de thunes et moins, moins de différence entre les salaires, ok. Et les syndicalistes, ils veulent quoi Garder leurs primes pour activité syndicale, conserver les privilèges des cadres, sauver des emplois, même précaires. Bref, on n'a pas les mêmes attentes. Alors non, les syndicats ne nous représentent plus. Et mettre comme argument que le gouvernement ne négocie qu'avec le, qu les syndicats, c'est juste parce qu'on ne leur propose rien d'autre et c'est faux. Ils écoutent des conseillers, reçoivent des associations, ont des permanences dans leurs mandats locaux, mairies, députés, etc. Alors, ils ne voient que des syndicats et je pense que la plupart seraient prêts à discuter avec des mouvements citoyens. Seulement, les syndicats ne sont pas prêts à laisser leur place. Propos de 2016, euh, retranscrit sur une page que j'administrais à l'époque. Voilà. Donc moi, par rapport à ça, je vais te le dire tout de suite, moi, les les, les personnes qui disent qu'on a quelque chose à attendre euh, des élus, euh, dans le cadre d'un système où les élus ne sont plus représentatifs, et même s'ils l'étaient, attendre des élus quelque chose, pour moi, c'est ça le vrai fond du problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, aujourd nous n'avons pas à déléguer, euh, notre liberté d'expression et ce que l'on dit, on doit avoir l'expression directe. C'est pour ça que ce soir, moi j'ai invité Gaël Quirante, j'ai invité Georges Louis, j'ai invité bon, Philippe bière mais il se trouve loin, c'est pour ça que je vais l'appeler. Euh, pour moi, j'aurais aimé euh, passer l'esquimau et fermer ma gueule ce soir, surtout que hier, là je vous ai parlé de ce qui s'est passé. Euh, à Malvesy dans une entreprise de Rano donc euh, empoisonnement de travailleurs et rejet de matériaux radioactifs dans l'environnement mais hier il y a eu des peines de prison ferme avec sursis qui ont été prononcées à Nanterre contre trois étudiants, contre trois étudiants. Et donc le délibéré aura lieu le 17 octobre 2018, donc j'aurais tendance à dire qu'il aura lieu huit jours après le début de la grève générale interprofessionnelle reconductible. Donc aujourd'hui on a euh, des étudiants euh, qui sont condamnés tout simplement parce qu'ils ont organisé euh, une assemblée générale contre la loi OR, -E, la fameuse loi Orientation et Réussite des étudiants. Et donc euh, le la responsable de l'université a trouvé euh, euh, bien d'inviter la police euh, et les CRS sont intervenus violemment pour mettre fin à cet AG qui se passait euh, euh, parfaitement bien, tranquillement. Voilà. Donc il, il s'agit bien d'une atteinte euh, euh, au droit de la liberté d'expression et aujourd'hui on est euh, dans un système où. Euh, les atteintes à la liberté d'expression et à la démocratie euh, sont presque admises et non, et non, et non seulement admises mais euh, carrément on a, a l'impression que, euh, euh, que ces jeunes que ces étudiants ont commis un crime que de vouloir s'organiser euh, contre euh, une loi qu'on veut leur imposer donc c'est la même chose au niveau des travailleurs c'est pour ça que moi je dis le 9 octobre il faut réellement que les étudiants les lycéens, euh, tous les gens dans la santé, dans l'éducation, dans le transport, il faut, il faut vraiment que les salariés, les non salariés, euh, il faut vraiment que les gens comprennent qu'une des revendications, ça peut peut-être être même, et à mon avis, ça doit être l'abolition du salariat. C'est-à-dire qu'on on va devoir sortir et euh, d'un monde, il faudra peut-être même, euh, pourquoi pas, dissoudre les, les deux assemblées, dissoudre le CEA, dissoudre le MEDEF, dissoudre la FNSEA, dissoudre l'ordre des médecins, euh, demander la démission du, du, du chef de l'État, on ne veut plus de président. On ne dissout pas le micro. Non, une relaxe pour tous les prisonniers politiques, euh, le respect des choix référendaires passés, parce que je ne vois pas pourquoi on va aller voter en 2019, alors que le 29 mai 2005, on a bien dit non à cette gouvernance intergouvernementale de commissaires nommés par des gouvernements. Des commissaires nommés par des gouvernements qui nous ont imposé quoi Qui nous ont imposé la disparition de la hiérarchie des normes. C'est l'Union européenne, ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron. Les fameuses synergies qui font disparaître les services publics, ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est l'Union européenne. Je le disais tout à l'heure, 50 plus à avoir un poison dans nos assiettes avec le glyphosate, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est l'Union Européenne. Et pourtant, on voit que de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous ces gens qui conspuent dans leur discours l'Union Européenne vont présenter des listes en 2019. Donc moi je dis, il faut avoir un petit peu d'esprit critique. Aujourd'hui on a des étudiants qui sont poursuivis en justice tout simplement parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils ils, ils, ils estiment, et je l'estime comme eux qu'il est tout à fait normal que les gens s'organisent pour essayer d'imaginer notre futur, et aujourd'hui notre futur nous est volé par des carterons de banquiers et d'industriels qui, dans le cadre de l'unique constitution de 1958, ont décidé d'accaparer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc effectivement... À Fatima, je ah à... Fatima, je te... Je te, je te, je te, je te je... Donc c'est par l'intermédiaire de Fatima, justement, que j'ai su qu'aujourd'hui même, Gaël Kirant était en procès à Nanterre parce qu'il faut bien voir que la répression contre les syndicalistes, la répression contre Allez, les gens, voilà, bon, elle, est, elle, est, elle, elle, est, elle est pire qu'effrayante. Euh, elle, elle est symptomatique euh, de, du, de la réelle déliquescence euh, du respect euh, de la vie et de la liberté d'expression. C'est-à-dire que aujourd'hui les représentants syndicaux. Enfin, je, je sais que, je, euh, au niveau de la Poste, pour, pour parler de Gal qui rentre, ça fait six mois. Ça fait six mois des gens qui sont en grève, qui touchent zéro de, de salaire. Six mois. 150 familles, 174 jours de grève. à euh, ah, c'est Pierre Mirachkovski, donc je lui passe la parole. Allô, allô Pierre Voilà, donc bah, je, je, je, je te passe la parole direct. Merci. Peut-être c'est photogénique, mais nous on a que, on a que le son. Ah. <coughs> ah, on est déconnecté. Bon bah, je, je, je pensais que Pierre allait nous lire un texte et visiblement il était à un endroit où il y avait une intervention en anglais. Bon, comme, comme je ne comprends pas l'anglais. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de mal à suivre mais j'ai trouvé ça intéressant dans, dans, dans le sens que euh, c'est exactement ce qu'il nous faut par rapport à la suite des événements c'est à dire que euh, rien n'est rien joué tout, tout est stochastique et si ça se trouve à partir du 9 octobre on va effectivement réussir une, une révolution euh, non violente et donc là moi je vais appeler euh, notre ami euh, Philippe Billard. Je, moi j'en étais avant je, je parlais de Gaël Pirante et de ce qui se passe à la poste. Donc il faut bien voir que dans le 92, il y a des postiers qui sont en grève depuis, depuis six mois. Donc eux, le 9 octobre, ils vont continuer et, et ils appellent. Et moi j'ai écouté euh, Gaël qui, qui est intervenu euh, dans un débat dans le cadre de la fête de l'humanité où je, je n'étais pas. Et, euh, et, et, et donc il appelle, comme moi, à ce, que, à ce que ce 9 octobre ne soit pas une journée nationale de, de grève, que ce soit vraiment le début d'une grève générale, interprofessionnelle, reconductible. Car aujourd'hui, il n'y a que cela qui, qui peut nous permettre de reprendre la main sur nos destins. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, au-delà de nos conditions de travail, il s'agit de notre santé, de nos vies, de la santé et de la vie de nos enfants, c'est cela, cela qui est en cause. Alors euh, Pierre Mejachkovski m'envoie un SMS, il me dit ça a marché, ça, ça a fonctionné parfaitement Pierre, mais moi je m'attendais à ce que tu nous lises une, une, un, un texte par rapport à l'état de notre urgence et j'ai apprécié, mais comme je, je ne comprends pas très bien euh, l'anglais, euh, par contre j'ai bien, ai bien aimé euh, l'intervention parce que c'était surprenant et c'est ce qu'il faut, on doit surprendre. Et effectivement peut-être que d'annoncer cette date euh, qui gêne beaucoup les, euh, les états-majors des partis politiques et, et les états-majors des syndicats parce que je pense que... Ah, j'ai Pierre qui m'appelle. Allô Pierre Ça a marché Oui, oui ça a marché, mais est-ce que tu vas nous lire ton texte Ok, je te rappelle. Oui, à, à toutes. Je <rire> me rappelle, voilà. Donc, euh, là, je vais, je vais appeler euh, Philippe Billard parce que Philippe Billard, lui... Euh, bah, il va se présenter lui-même, c'est un syndicaliste au niveau de la sous-traitance du nucléaire. Bon, Il n'y travaille plus mais par contre il a beaucoup de ses amis qui sont restés sous-traitants et dont malheureusement certains sont morts d'activités de, de, qui ne sont même plus de l'ordre de l'activité professionnelle. C'est un petit peu comme les mines de seine dans l'antiquité, c'est-à-dire qu'on y rentre et on, en, on ressort les, les pieds devant. Donc je vais appeler Philippe Billard parce que c'est extrêmement important par rapport justement à la santé des travailleurs, de leurs familles et des populations. Parce que qu'il y a beaucoup d'industries mortifères, malheureusement ce n'est pas qu'un problème de conditions de travail, c'est un problème de conditions de, de, de, condition de vie et de survie pour les populations autour de l'entreprise. Donc j'appelle Philippe Billard. Oui. voilà c'est du direct, hein, c'est comme ça euh, on, on doit prendre les choses comme elles arrivent. Ah, je, je tombe sur un e-mail. Le répondeur est ce 06 14 79 44 55 ça, ça, ça, ça j'y peux rien. C'est de des répondeurs qui sont Alors comme ça ils donnent le numéro au lieu de donner le nom de la si personne. Modifier, Salut Philippe Roger Nemo, donc je je t'appelle comme convenu, nous sommes jeudi soir entre 20h30 et 21h30 pour l'émission Radar. Donc j'aurais bien aimé que tu interviennes euh, à la fois sur la spécificité euh, de ce que tu connais très bien, c'est-à-dire malheureusement la sous-traitance euh, dans les installations nucléaires, mais aussi dans la perspective de cet appel à une grève générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018. Donc je te laisse ce message, je te rappelle dans 5 minutes. A plus Philippe, à moins que tu me rappelles sur mon portable. A toutes. Donc voilà, je vais rappeler dans 5 minutes, voilà, euh, donc à 21h05, je rappelle notre ami Philippe Billard. Donc il faut bien voir qu'il y a des secteurs d'activité, on peut, on peut vite faire le tour, donc euh, des filières industrielles qui mettent intrinsèquement nos vies en danger. C'est-à-dire intrinsèquement, c'est-à-dire de, de, de manière constitutionnelle et endémique. Donc c'est. Le nucléaire, donc tout ce qui touche aux radionucléides et surtout à la dispersion de radionucléides, parce que dans l'environnement, il y a beaucoup de radionucléides, mais théoriquement, ils sont dans, dans des roches assez dures, notamment comme le granit. Par contre, une fois qu'on les a minés, bah on, les, on les réduit en poussière, on va attaquer avec des acides, ce qu'on appelle la lixivation, et donc ça libère des nanoparticules. Et en fin de compte, euh, les radionucléides sont beaucoup plus dangereux par contamination que par irradiation voilà. Après il y a les amiantes, alors je dis toujours les amiantes parce qu'il y a différents types d'amiantes. Euh, L'amiante elle-même peut être libérée par des matériaux de construction qui en contiennent, donc en vieillissant notamment, le fibrociment va libérer euh, des fibres d'amiante, mais aussi les activités d'extractivisme euh, vont libérer des fibres d'amiante, donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de, de, de mines. Euh, comme cette fameuse mine de, de tungstène, la mine de Salo, euh, euh, elle libérerait plusieurs variétés d'amiante dans l'environnement. Donc c'est non seulement les mineurs, mais aussi euh, les habitants autour de la mine qui en subiraient les conséquences. Et dans le cas de l'amiante, les conséquences, on peut les attendre parfois plus de 50 ans, mais c'est un cancer spécifique qui est le mésothélium, dont nous a parlé Virginie du Pérou lors d'une émission, qui, euh, ben, dans le cadre actuel des traitements, vu euh, nous envoie la mort, alors que théoriquement, avec un traitement euh, très dur, on pourrait euh, y survivre. Après, bien, bien sûr, il y a les pesticides, mais les pesticides sont liés aux OGM. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on, on, est, on essaye de nous dire, oui voilà, euh, enfin je pense que les industriels qui fabriquent les pesticides, et notamment Bayer qui a racheté Monsanto, ils sont assez embêtés, et donc ils, ils essayent de, de, de créer la solution qui pourrait les arranger. Donc la solution qui pourrait arranger les fabricants de pesticides, c'est qu'après avoir amorti leurs investissements, donc on continue à vendre pendant 5 ans pour amortir les usines, hein, on va poisonner tout le monde, peu importe, et eh bien on va dire, voilà on va interdire les pesticides de synthèse, elle est bien jouée celle-là, franchement elle est bien jouée. Ah non, il faut interdire tous les pesticides. Moi j'en ai parlé dans notre émission de la semaine dernière, pourquoi les pesticides, tous les pesticides, représentent un grave danger Non seulement c'est un refus du partage du monde, donc c'est spéciste, je tue les insectes, je tue les rongeurs parce que je fais un champ de blé et j'estime que le blé c'est pour l'homme, point barre donc je fais des blés avec des courtes tiges j'en ai rien à foutre euh, que et la paille voilà, je mets des intrants je tue la terre avec euh, euh, des intrants et des pesticides donc je tue euh, toute la faune et la flore euh, qui permet justement la fabrication du sol ce dont on a parlé la semaine dernière donc tous les pesticides, parce qu'ils tuent justement euh, des espèces euh, euh, animales et végétales, sont extrêmement dangereux aux équilibres circulaires de la nature. Donc il faut interdire tous les pesticides, n'en déplaise à M. Nicolino, euh, qui vient de sortir un livre où effectivement il dit oui, les pesticides de synthèse, là c'est oui, les pesticides de synthèse peuvent nous sembler apparemment pires. Mais ils viennent d'où, les pesticides de synthèse Ils viennent des gaz de combat, ils viennent des gaz inherbants, ils viennent des gaz de la Première Guerre mondiale. Dès que l'homme a su synthétiser, a su utiliser le chlore et différents composés chlorés, comme le chlore chlordécone qui a pourri la Guyane et la Martinique avec les monocultures de bananier, eh bien oui, mais ça, le mal est fait. Donc aujourd'hui, quel est le mal que l'on fait C'est qu'on continue une agriculture où on oublie qu'avec les moyens informatiques d'aujourd'hui, Regardez, vous achetez des boîtes de lentilles, il n'y a pas de cailloux dans les lentilles parce que les lentilles, elles sont triées avec des yeux électroniques. Donc on pourrait faire des champs qui, au lieu d'être de la monoculture, on mettrait une légumineuse avec, une, gra avec euh, euh, une graminée comme du blé et au niveau de la moisson, on trierait d'un côté le blé. D'un côté, la, la légumineuse. Et en plus, qu'est-ce qu'on aurait On aurait le racinaire des légumineuses qui, avec des bactéries, fixerait l'azote la atmosphérique, donc la terre ne serait pas épuisée. Donc, il y a vraiment des solutions. Mais ces solutions, il faut aller. Ça les... retire l'eau. De toute manière, avec le racinaire, ça retient l'eau. Mais ces solutions, elles, elles seront là quand on nommera, euh, comme ministre de l'Agriculture, euh, le couple bourguignon. Voilà. Mmh. Et, et non pas des guignols comme Pierre Rabi. Donc, effectivement, les solutions existent. Et les gens qui ont réfléchi euh, de, depuis des décennies à ces solutions, ils sont placardisés. Ils sont placardisés. Et les médias font la promotion de guignols, comme Nicolas Hulot et comme Pierre Rabhi. Et c'est ça, le vrai problème d'aujourd'hui. C'est ce que disait Albert Jacquard. Il disait que ce monde fait la promotion des plus dangereux. Des plus dangereux. Donc, quand on voit un type qui est euh, euh, spéciste, sexiste, euh, homophobe. Euh, qui confond la permaculture et le biodynamisme qui est promu par les médias, ça n'a rien d'étonnant que les bouquins et les vidéos de Pierre Rabhi, on les retrouve sur le site Kaka euh, K -K contre culture de, de, de, de, de l'abominable Alain Soral un type qui ose prétendre qu'on a apporté la civilisation à l'Afrique du Nord alors qu'on a massacré et détruit euh, une société euh, euh, riche et parfaitement en adéquation avec la, avec la nature. Et d'ailleurs qui vendait le blé. C'est-à-dire que les armées de Napoléon et la France a survécu à la Révolution et à tout le tremblement de l'Empire grâce au blé qui nous venait d'Algérie. Donc arrêtons de, de donner la parole à ces salopards. Ces gens-là sont des salopards, sont des criminels. voilà. Et, pareillement, euh, M. Citroën avec la Croisière Jaune et tout ça, avec ses bagnoles, tout ce néocolonialisme de l'Empire de français s'est gerber. N'oublions pas que tous les grands industriels de l'automobile, en Europe comme aux États-Unis, avec Ford, ce sont des gens qui ont inspiré et financé le nazisme. Et donc aujourd'hui, on est dans une société nazie. Les nazis ont gagné no sphériquement la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont en train de faire table rase de tout ce que le Conseil National de Résistance en France avait mis en place. Donc moi je dis, tout ce qui touche aux besoins essentiels de l'homme, euh, l'éducation, la communication, euh, l'eau, le fait d'avoir des rivières propres, le fait de respirer un air pur euh, et même l'accès à la terre, ça doit être entièrement public. Il ne doit plus y avoir aucune entreprise privée qui s'occupe de ça. Ça doit être rigoureusement interdit. Il faut sortir immédiatement de l'OTAN, qui est une organisation militaire criminelle, et il faut, il faut sortir de l'Union européenne qui n'est pas l'Europe qui est fondé sur un traité, après le traité charbon-acier. Je vais revenir au charbon et à la limite, parce que hier, il y a un jeune Allemand qui est mort en Allemagne, mais j'y reviendrai, donc communauté de l'acier et du charbon et après le traité Euratom, c'est-à-dire l'enfumage de nous faire croire que l'Europe ne pouvait avoir d'autonomie énergétique qu'avec le nucléaire alors qu'avec les énergies renouvelables si on s'y était mis dès 45 hein, eh bien, on ne serait pas dans l'impasse dans euh, énergétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui mais pour en revenir à la, à la limite eh bien, euh, si hier en France on a condamné euh, trois jeunes euh, étudiants à l'enfer parce qu'ils avaient fait une assemblée générale pour essayer de s'organiser contre une loi inique euh, de, de sélection d'espèces de génisme intellectuel à l'intérieur des universités, eh bien en Allemagne, euh, on a eu un, un jeune qui s'appelait Stephen, un blogueur photographe qui est mort en chutant d'une plateforme sylvestre en haut d'un arbre, depuis laquelle il tentait d'empêcher l'agrandissement de la plus grande mine de lignite, donc de charbon, la plus polluante de l'Union Européenne, parce que moi j'ai lu un article où il y a marqué l'Europe, non non, de l'Union Européenne, c'est très bien de le préciser, et donc il s'agit de, de finir de bouffer la forêt de Hambach en Allemagne, elle faisait 4100 hectares, c'est-à-dire elle faisait 41 millions de mètres carrés, et aujourd'hui, il n'en reste plus que 200 hectares, soit 2 millions de mètres carrés. Ça veut dire qu'il ne reste plus de cette forêt que 4,87%. Voilà. Et donc, un zadiste allemand euh, qui était perché dans un arbre pour éviter que ces 200 hectares soient coupés pour euh, l'exploitation du, du charbon, eh bien, il est mort. Il est mort. Il est mort pour nous défendre tous, pour défendre la vie, pour défendre les arbres. Mais il faut savoir aussi qu'il est mort, mais. Pour nous, c'est la triple peine. C'est pas la double peine, c'est la triple peine. Parce que les arbres coupés ont fait disparaître un puits à CO2. Parce que les arbres fixent le CO2. Donc les arbres coupés, disparition du puits à CO2. Mais les arbres coupés, c'est la libération du CO2, de la lignite, du charbon qui est exploité. Donc deuxième peine. Et alors, où est la troisième peine et eh bien la troisième peine, on en a parlé la semaine dernière, c'est la destruction définitive des sols vivants. Et donc on voit réunis les trois éléments de, de la fin d'une humanité aux mains de banquiers et d'abrutis qui ne pensent qu'à une chose. C'est à s'offrir euh, des villas avec une grande piscine et voyager en, et voyager en avion, hein, et qui sont en train de transformer le monde à leur pogne avec des putains de trains à grande vitesse entre les villes européennes, en faisant disparaître, euh, je dirais, le réseau ferroviaire qui permettait aux gens d'éviter de prendre leur voiture pour, pour aller travailler. Donc ce monde du train à grande vitesse, il faut bien savoir que pour aller deux fois plus vite, il faut... Quatre fois plus d'énergie. Quatre fois plus d'énergie. Donc, ces TGV, ces trains grande vitesse électrique, c'est la société de Ratom. C'est cette Europe qui est une Europe des industriels et des lobbies. Et donc, aujourd'hui, les lobbies ont légalement. Avec nos impôts, ils ont Bruxelles. C'est-à-dire qu'on paye carrément des infrastructures avec de l'argent public pour permettre à des lobbyistes de, de, de pouvoir faire quoi De faire, faire du lobbying par rapport à des presse-boutons. Parce que il euh, y a M. José Bovel avec euh, une autre euh, eurodéputée euh, Europe Écologie qui se en sont fait gazer justement, euh, je crois, c'est. Euh, eh ben oui. C'est par rapport à une forêt là pour l'autoroute euh, pour, pour euh, Vinci. Hein, Vinci à qui on a donné les autoroutes qu'on avait payées avec notre argent public. Hein, Nicolas Sarkozy, on n'est jamais revenu dessus ça. Donc Vinci, pareillement, on va tout lui reprendre à Vinci. C'est fini Vinci, ton règne touche à sa fin. Donc, ils s'étonnent, ils sont gazés, oh, c'est terrible. Mais ils ne sont pas députés du tout, ils ne sont pas européens. Ce sont des greffiers surpayés à l'intérieur d'une gouvernance parce qu'un député, tu sais, il, il rédige des lois, il les écrit et il les propose. Eh bien, ces eurodéputés ne sont pas députés. Ce sont des commissaires nommés par les gouvernements des États membres, donc ils sont élus par personne qui écrivent les lois au sein des commissions. Et eux, après, ils ont des boutons avec des numéros et puis, et puis quand ils sont présents, parce qu'ils peuvent quand même toucher leurs 9000 euros, mais en plus, ils ont une prime de présence s'ils sont là, eh bien, ils appuient sur des boutons, parfois complètement à côté. D'ailleurs, il, il y a un Hein, un mec, quand il était là-bas, il avait le record du trompage de bouton. Hein. Il s'appelait, je crois, Jean-Luc Mélenchon. Il faisait mieux que Marine Le Pen. Parce que ces gens-là, ils fustigent l'Union européenne. Mais ils en ont croqué de la bonne gamelle. Et d'ailleurs, ils vont avoir des listes en 2019. Et oui, et ils vont ils vont expliquer qu'il faut à tout prix aller voter euh, contre le glyphosate. Parce qu'il heureusement faux, parce que c'est l'Union européenne qui nous impose le glyphosate pour les services publics. C'est rigoureusement faux parce que c'est les synergies de ce putain de traité adopté dans notre dos en 2008 alors qu'on l'avait refusé en 2005 qui nous impose la disparition des services publics. Et la hiérarchie des normes, c'est pareil. Donc ces gens-là sont en train de nous faire croire qu'on va les élire pour qu'ils viennent apporter des solutions, alors que ces gens-là sont le fond du problème. Beauvais, Rivasi, euh, Mélenchon, euh, Le Pen sont le problème, ils sont le problème. L'Union européenne, c'est le problème, et ce qui est le problème ne peut pas être la solution. Et donc. Aujourd'hui, effectivement, s'il y a une grève générale euh, en France à partir du 9 octobre 2018, il faut bien savoir que cette grève, elle doit déboucher sur le respect des choix populaires. Voilà. Et donc on doit sortir de ces cercles vicieux, extrêmement nuisibles, qui sont en train de tuer la terre et donc de nous assassiner. Et pas uniquement nous parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, on est une espèce sur 1,8 million d'espèces et tous les ans ce sont des milliers d'espèces qui disparaissent. Donc là je vais essayer de rejoindre notre ami Philippe Billard parce que voilà, je, il, je retente, je le rappelle. Donc il, il faut bien voir que euh, dans beaucoup de filières, il y a un énorme mécontentement, mais que ce mécontentement ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans les urnes. C'est pour moi, c'est dans, dans la grève, c'est dans le fait qu'on va dire voilà... Aujourd'hui, bah maintenant, on bloque le pays jusqu'à ce qu'on nous donne à nouveau les, les rênes. C'est à nous de diriger le pays, parce que c'est nous qui travaillons. Voilà. Ah, zut Je retombe je sur le. La... Oui, oui, oui bah, je, je, je, je, je sur le Merci de la message sur le bout. À la fin de votre message, est-ce que le monsieur peut te dire Allô, Philippe Bon, bah, c'est Roger Niveau. Euh... Je te rappelais, pour te donner la parole, euh, en, en tant que syndicaliste, et je pense que tu avais des choses extrêmement intéressantes à dire justement par rapport au fait que si on faisait une grève générale, euh, c'était un pas une grève générale euh, par rapport au pouvoir d'achat ou pour réclamer des, des, des emplois, mais c'était bien une grève générale pour dire que euh, quand les conditions mènent à la mort, et eh bien il faut refuser certains types d'emplois. et Il va falloir commencer à agir pour la reconversion euh, complète de certains secteurs industriels qui sont des secteurs mortifères voilà. donc j'aurais préféré que ce soit toi qui vienne le dire plutôt que, plutôt que moi mais donc voilà bah, une prochaine euh, Philippe à plus donc voilà euh, j'ai euh, appelé je ne sais pas si Pierre va nous rappeler parce que moi j'aurais bien aimé qu'il nous, qu nous donc je vais je vais rappeler Pierre et surtout je vais rappeler que actuellement les gens qui agissent réellement eh bien, ce sont les syndicalistes de terrain, ce sont des gens comme Gaël Quirante, ce sont les étudiants dans les universités, ce sont les lycéens, et bien sûr, eh bien comme, comme ce jeune allemand, parce que moi je ne dirais même pas ce jeune allemand, comme ce zadiste qui, qui est tombé hier de sa plateforme. Comme ces zadistes euh, qui dans le Béarn dégonflent les pneus de camions vibrateurs et, et font des opérations escargots contre les camions, contre la route euh, qui, qui pourrit euh, l'atmosphère, qui pourrit l'environnement. Et bien ces gens-là sont les vrais révolutionnaires et c'est une révolution euh, non violente. C'est une révolution que la police et l'armée doivent rejoindre même si moi je suis antimilitariste et que je suis pour la disparition des armées à travers une défense civile c'est-à-dire que pour moi on va avoir besoin de défendre les territoires contre les transnationales et contre les États-Unis d'Amérique parce que aujourd'hui les gens qui défendent la terre ils défendent le peuple américain ils défendent les peuples de fédération de Russie et cette révolution cette nouvelle révolution française, elle pourrait faire tache d'huile à travers le monde dans le sens que les peuples doivent se dresser contre les états-nations, contre les transnationales et pour reprendre euh, leur destin en main, pour faire en sorte qu'on qu rende au monde une sa viabilité en, en respectant simplement les fonctionnements naturels. On ne peut pas, on ne peut plus extraire des ressources non renouvelables, non renouvelables en détruisant la terre. C'est ce, ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec la triple peine. On coupe la forêt, comme par exemple ce qu'on se prépare à faire par rapport au projet Montagne d'Or en, en Guyane française. Donc on déforeste, on ne peut pas faire une mine à ciel ouvert de 2,5 km de long de, de 500 mètres de large et de 400 mètres de profondeur qui va générer plus de 24 millions de tonnes de boues cyanurées sans déforester auparavant. Donc on détruit des arbres, qui donc on détruit une partie du puits carbone et ensuite on fait remonter en surface euh, des matériaux qui n'ont rien à y faire et on utilise dans le cadre de la lixivation du cyanure. Un poison qui, bien sûr, va se répandre dans les eaux et va pourrir tout l'environnement, tuer des espèces endémiques. Donc, c'est vraiment la triple peine. C'est-à-dire que pour les populations locales, on détruit leur environnement. Pour l'ensemble de la planète, on détruit un puits carbone. Et après, on pollue et on fait disparaître des espèces endémiques. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est pas un écocide, moi. Je dis c'est un crime contre la vie. Parce que les gens qui parlent d'écocide, ce sont des gens aussi qui parlent d'ethnocide par rapport à ce qui s'est produit ces cinq derniers siècles dans ce qu'ils osent considérer comme étant le Nouveau Monde. Et qui est la mainmise par des peuples européens sur un continent entier. Il faut bien voir que de, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, les Européens ont accaparé un continent entier entier, un continent ancien qui avait su sur des millénaires développer des, des civilisations pérennes. Voilà. Et donc on doit retourner vers des civilisations pérennes. C'est en ça que je dis c'est un problème de civilisation. Et quand je parle de révolution, eh bien je parle de demi-révolution, parce que les 360 degrés dans une impasse nous ramènent dans l'impasse. Donc la révolution ne peut être que de 180 degrés. On fait demi-tour, car pour sortir d'une impasse, il faut faire demi-tour. Mais ce demi-tour, ce n'est pas tourner le dos au réel progrès. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on impose des vaccins dont certains sont extrêmement dangereux pour des jeunes enfants, tout simplement pour des critères économiques pour les grands laboratoires pharmaceutiques, qu'on va faire disparaître la vaccination. Sauf que qu'aujourd'hui, si on fait un virage à 180 degrés eh bien on aura de véritables ministres de la santé c'est à dire on aura un ministre qui se préoccupera de la santé des français qui se préoccupera pas de la santé économique de laboratoires pharmaceutiques qui nuisent en france et dans le monde et c'est ça la différence c'est ça la grande différence c'est pour ça que si nicolas hulot a démissionné il faut comprendre cette démission nicolas hulot a démissionné parce qu'il sait très bien que son confort personnel et son niveau de vie est lié à ce monde industriel qui est une impasse et donc voilà il préfère se retirer c'est une preuve d'honnêteté j'espère je, je, qu'il ne, qu ne reviendra pas ou alors s'il revient il reviendra du côté des zadistes il reviendra pour se faire gazer il reviendra pour se faire matraquer il reviendra pour se faire insulter, il reviendra pour se faire dénigrer, il reviendra pour financer justement ce monde de demain, mais non pas pour pour cirer euh, pour, euh, les pompes euh, d'abominables types comme Philippe et Macron, qui sont des gens qui collaborent avec les transnationales de la mort, qui sont en train de tuer nos territoires, qui sont en train de tuer nos enfants pour du fric, pour un peu plus de pognon, pour des stock options. La voilà la réalité de ces crapules. Donc il faut bien aujourd'hui comprendre que l'intérêt général, l'intérêt des territoires et l'intérêt des populations, parce que moi je n'oublie pas qu'il n'y a, a pas un peuple français, il y a des peuples français, il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Catalans. Voilà, il y a, il y a, il y a, il y a toute une mosaïque euh, de peuples. Il y a des Alsaciens. Et pour préserver justement les spécificités culinaires, exactement, mais le nucléaire, le nucléaire remet en cause toutes les spécialités culinaires. Que vont devenir leurs petits pinards locaux une, une fois qu'on aura dispersé tellement de radionucléides que le vin, il sera se au au césium 137 Eh bien, bon, on, on oubliera. Et des déjà aujourd'hui on s'empoisonne avec les pesticides, aujourd'hui si on devait faire des prises de sang à n'importe qui et même à moi-même, alors que j'essaie de cultiver mon jardin et de manger moins de saloperies, eh bien on retrouve dans notre sang, dans nos urines, on retrouve des pesticides, et à un tel point que même la FA a fait des analyses, quand, quand il pleut, et eh bien il pleut des pesticides, c'est-à-dire que moi mon jardin je ne mets aucun pesticide, mais il y a des poussières de pesticides qui s'envolent et quand il y a des précipitations, eh bien, elles sont précipitées au sol comme dans le cas des radionucléides. Donc on est en train d'empoisonner le monde à cœur et il faut voir aussi que ces doses sont cumulatives. Elles s'accumulent. C'est-à-dire que quand on est en haut de chaîne alimentaire, comme notamment les cétacés, eh bien, on est en train de réduire ce qu'on appelle la chaîne trophique. Et la chaîne trophique, eh bien, je vais en parler parce que c'est peut-être ce qu'il faut défendre, quand on détruit un prédateur ou quand on détruit quelqu'un en haute chaîne, comme c'est le cas des cétacés actuellement, eh bien, le phyto risque d'envahir l'océan. Avant qu'il y ait un remplaçant. Parce que même les requins pèlerins vont crever euh, euh, des radionucléides et, et, et des plastiques. Et donc, l'océan va être complètement perturbé. Et il si se retrouve, bientôt, il va pourrir. Voilà. Et c'est pareil comme la Terre s'en va quand on coupe les arbres. Et, tous les, tous les jours, ce sont l'équivalent de 20 000 surfaces de terrain de football qui sont déboisées simplement en Amazonie brésilienne. Tous les jours. Tous les jours. Donc, il faut arrêter euh, les, les, les discours larmoyants. Pourquoi est-ce que c'est déforesté C'est déforesté pour des plantations. Pour des plantations et des plantations d'OGM. Et ça finit où Ça finit pour de l'élevage. Ça finit pour de la bidoche. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je ne mange pas de viande. C'est une des raisons pour lesquelles je ne mange pas de viande. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on doit changer nos modes de vie, nos modes de pensée, nos façons de nous habiller, nos façons de nous déplacer. C'est fini le monde de la bagnole. C'est fini. F i n i Voilà. Et donc il faut que les gens comprennent qu'on va être obligé de repenser le monde. Et la grève générale elle doit être une ouverture, justement, sur le fait de repenser le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans l'attente vis-à-vis de politiques ou d'intellectuels qui nous proposeraient, ou d'industriels, qui nous proposeraient des solutions clés en main. On les connaît, leurs solutions. Leurs solutions, c'est les agrocarburants, c'est des avions qui vont, qui vont voler parce que ben, les orang-outans, on aura détruit leurs forêts, on aura fait des... De, de, des palmiers à huile et puis le groupe Total eh bien, transformera ça en biocarburant et puis on va adapter les réacteurs qui marcheront en biocarburant c'est formidable je vais pouvoir aller au soleil hein, euh, par avion dans des pays qui auront vu disparaître leur, leur faune endémique parce que ce sera bio ce sera des avions verts voilà ce monde de la propreté industrielle c'est un, un monde de criminels en fumage il n'y aura pas la production de masse détruit. Pourquoi Parce que c'est le prix de revient. Si je lance une industrie et que mon prix de revient est supérieur au prix de revient de quelqu'un qui ne respecte pas l'environnement, eh bien je ferme ma boîte. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a aucune mesure contraignante vis-à-vis -vis des industriels et que sont, et c'est le cas de le dire, ce sont les industriels qui font la pluie et le beau temps, parce que ce sont les industriels qui fabriquent les armes, qui rendent les armées puissantes. Ce sont les industriels, comme Monsanto, qui ont aidé financé des programmes comme le projet Manhattan, fabriquer les premières armes atomiques, eh bien Monsanto était partie prenante. Ce monde de l'atome pour la paix, ce monde qui est imposé par l'ONU au nom de l'article 2 de l'AIEA, qui dit qu'elle va se dépêcher d'accroître l'énergie nucléaire dans le monde pour la paix, la santé et la prospérité, c'est ce monde qui nous tue. Ce n'est pas, pas autre chose. C'est ce monde-là qui est en train de nous tuer. Et donc, que les, que les gens qui sont dans l'esclavage salarial, que les gens qui sont dans l'éducation, que moi je ne veux plus nationale, parce que pour moi l'éducation, elle doit être... c'est l'école... elle doit être laïque. Et elle, elle doit être... comme, comme l'armée, c'est-à-dire comme la défense civile. Elle doit pas être nationale. La, la nation, c'est quelque chose d'extrêmement nuisible. En 1914, le seul qui dans ses discours avait un... c'était euh, Jaurès. Jaurès, il a dit non, arrêtons arrêtons avec le Bosch. C'est pour ça qu'il a été tué. Oui, bien sûr, arrêtons avec le Bosch. Le Bosch, le c'est un travailleur comme le travailleur français en 1914. Mais seulement, on avait tellement bourré le crâne aux travailleurs allemands et aux travailleurs français, on leur avait dit que leur survie et, et leur avenir dépendaient du fait qu'ils qu qu s'étrippent, que ça a profité à qui Aux marchands de camions, à Krupp, aux gens qui fabriquaient l'acier, le charbon, les gens qui vont constituer, après la Seconde Guerre mondiale, cette fameuse Union européenne, et qui en plus vont rajouter le traité Framatome pour nous engager dans l'impasse mortelle de l'atome tout ça pour avoir des armes thermonucléaires de chantage vis-à-vis -vis des pays auxquels on refuse l'accès à un monde post-industriel. Parce que un monde post-industriel, c'est un monde où l'économie passe derrière le sanitaire et le social. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de réelle lutte écologique qui soit déconnectée du social. L'écologie, elle est obligatoirement sociale et sanitaire. Obligatoirement. Parce que, si le monde est pollué, si la terre est polluée eh bien il n'y aura pas de sobriété heureuse parce que vous ne pouvez pas faire pousser des bons légumes sur une terre contaminée qu'elle le soit par des PCB, qu'elle le, qu le soit par des pesticides ou qu'elle le soit par des radionucléides ou par déforestation ou vous ne pourrez pas non plus retravailler une terre euh, morte à cause euh, bah, de, des intrants, des pesticides et tout ça et de la déforestation donc il s'agit bien de revenir à l'agroforesterie, il s'agit surtout au niveau de l'éducation laïque et civile, dès les plus jeunes classes, d'enseigner aux enfants les bases de la vie, c'est-à-dire l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est que la permaculture comment en associant les plantes, on peut faire en sorte de n'utiliser aucun pesticide, et pas seulement les pesticides de synthèse, aucun pesticide, et surtout aucun intrant. C'est-à-dire que euh, planter des légumineuses, planter de la luzerne pour fixer l'azote atmosphérique, il faut faire la rotation des cultures. Euh, Qu'est-ce qu'ils font au bouton Les gens, quand ils passent en forêt, ils ramassent des branches mortes et des feuilles mortes, ils les mettent dans leur jardin, et donc leur jardin, ils les empièrent pour éviter l'érosion éolienne et, et, et, et l'érosion avec les pluies. Et ils ont une terre noire, en montagne, là où, y a le, où le socle rocheux est à fleurs. Ils ont créé ce qu'on appelle un anthropo-sol. Et aujourd'hui, tous ces branleurs euh, qui nous parlent de révolution numérique, de, ces, de toutes ces conneries-là, qui, qui sont en train de nous enfermer, qui nous parlent de G5, là, c'est avec la G4, mais c'est de la merde. Moi, je suis pour la fin de la téléphonie portable. Il faut réimaginer la communication. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir Gaël qui parce que moi, je veux qu'on recrée un ministère de la communication matériel dématérialisée. Ce n'est plus les PTT, c'est plus les postes et télécommunications, C'est la communication matérielle et dématérialisée. Je veux qu'on empêche euh, à, à, à des trucs comme Amazon de transporter des colis euh, à travers la France. C'est interdit aux entreprises privées. Dorénavant, la communication matérielle et dématérialisée se fera par une entreprise publique. Peu importe son nom, peu importe son nom, mais il n'y aura plus de salariés. Il y aura un partage des revenus générés par tout travail. Et, et la, la, la journée de travail pourra se réduire à 4 heures pour, pour tout le monde. Et chacun pourra posséder plusieurs métiers, un métier manuel et un métier intellectuel. Et dès les plus jeunes classes, on sera éduqué à la terre. Et la réforme agraire consistera à donner des terres à chaque famille à condition qu'elle les cultive en permaculture. Voilà le monde de demain. Voilà ce pourquoi il faut revendiquer. Mais pour ça, il faut récupérer le pouvoir exécutif. Et il va falloir pouvoir avoir, euh, euh, imposer des mesures contraignantes aux industriels. Et donc pour ça, il va falloir se réapproprier l'argent, le pouvoir régalien de, de l'argent. Donc euh, non, ce ne seront pas des banques nationales. Oui. Ce seront des moyens de paiement, donc des monnaies circulantes ou monnaies fondantes comme elles s'appellent avec des taux d'intérêt négatifs qui permettront d'éviter les thromboses parce que qu'est-ce que c'est que le capital C'est une thrombose, c'est quelqu'un qui va stocker de l'argent et cet argent ne va pas aller, ne va pas circuler dans la société, ne va pas nourrir les enfants. Ne, ne, ne va pas permettre au monde de vivre. Et donc c'est comme si une plante arrêtait la sève à un endroit. C'est un non-sens par rapport à la vie. Et donc il faut créer un argent vivant, et un argent vivant, c'est un argent qui meurt. Et donc, aujourd'hui, on connaît les solutions. Elles ne sont pas d'aujourd'hui. C'est en 1929, après la crise de 1929 en Allemagne, qu'a été inventée la monnaie circulante. Et donc ces solutions, elles ont, elles ont déjà presque un siècle. Et donc il est temps il est temps de savoir qu'on n'a rien à inventer de nouveau pour rentrer dans ce monde nouveau. Mais que si ce monde nouveau, ne, ne, ne, et qui est en train de naître, et c'est ça les souffrances qu'on veut aujourd'hui, ne naît pas, c'est parce que le monde ancien l'empêche de naître. Le monde ancien n'arrête pas de l'avorter. Et ce jeune qui est tombé de sa plateforme en Allemagne contre une mine de charbon, il est justement emblématique des victimes de cette guerre entre un monde qui doit finir, un monde qui meurt le monde industriel et un monde qui vient qui est un monde post-industriel dans lequel il n'y a plus qu'une seule nation l'espèce humaine au milieu d'un virgule d'1,8 million d'autres nations végétales et animales Voilà, c'est sur ces mots que je vais terminer et je rappelle, le 9 octobre 2008 il ne dépend que de vous et de nous que de nous tous d'entrer dans un vaste mouvement de grève générale interprofessionnelle qui débutera le 9 octobre 2008. Voilà, donc je vous appelle tous à rejoindre le mouvement, salariés ou non. Les tous, c'est nous. On doit bloquer le pays, on va foutre dehors euh, ces nuisibles mafias euh, et ces criminels mafias qui accaparent le pouvoir exécutif et législatif. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc au 27 septembre 2018. Au revoir à tous, au revoir à toutes.